Bienvenue sur Isaraoc Sur cette chaîne, j'explique comment on peut exploiter des matières premières naturelles de proximité avec des techniques simples pour faire des réalisations utiles. Pour moi, tout ça, ce n'est pas juste des activités. C'est surtout un mode de vie en prise directe avec la nature, une vision du monde, et j'en parlerai aussi. Pourquoi Isaraok Isa, c'est Isa, moi, araok.net, c'est mon site internet. Donc cette chaîne, c'est Isa plus Araok, ça fait Isaraok.